Oh la catastrophe. Débranche et rebranche ton micro mec c'est pas possible Moi ouais, c'est bien mon, euh, mon script ouais. n'a pas commencé, j'ai enregistré et le seul truc que les gens voient c'est juste un raton laveur c'est tout. Hein, euh... Si elle parle Allô moi. Ok, HS parle, non j'ai pas envie -en. je vais monter à 110%. Hugo, oui. Ok, je, je, peux me ah, je, je te mange le truc bébé. Je te mets à 0%. <rire> Hashtag c'est moi l'imposteur. Oh putain, oh putain, oh ça commence, oh bon. Ça commence, ça commence. En plus je suis accompagné par le pire, celui qui a un voice mode là. Voilà, ça c'est fait. Mais genre il y a personne qui a euh, capté euh... OK ouais. Là, là, je comprends rien cette map. Es J'ai trouvé HS. Euh, je connais pas la map. Il euh, y a des mmh. tuyaux autour de moi. C'est marqué euh... en bas de l'outil. La... De... Ah ouais, salle des moteurs. Euh, okay, bah voilà, bien. je l'ai vu. Okay. Et puis il était là. Je, pas pas vois, je vois pas du tout où c'est. Moi je suis à l'ange. Là, je crois que je suis avec. Euh... C'est qui le jaune de... C'est Oxero. C'est moi, c'est moi. c'est moi, moi. je suis allé euh, à gauche. Et là, j'étais dans, la... dans une salle avec des moteurs. Et il y avait euh, le corps d'HS. Mais Mindyou, on sait pas les mains, du coup Non, on sait pas. Apparemment, la map est ultra dure. Ouais. Ouais, bah, clairement là je suis prêt j'ai rien compris. J'ai pu claquer les portes, c'était très drôle. <rire> ils s'est On fait rien, ouais, on fait au pif. <rire> on fait au pif, à l'instinct. <rire> Le pif gagnant comme on appelle. Bah Moi, Nora c'est une de sorcière, coup. on a qu'à la bannir. <rire> Brûler la sorcière. <rire> T'es sûr que tu veux pas enlever ton boss mode, Jarine Peut-être qu'on entendrait mieux ta voix tremblée euh, sans ça, non Mais non, je tremble pas acheter Mais non <rire> <acheter un pouleur. rire> Mais non A few inches later... Hein. allô l'orage qui, qui, qui arrive, qui revient, je sais pas pourquoi mais je sens que. Oh putain. Voilà, ça je le savais, je le savais, je le savais. L'orage, le elle euh, s'est dit voilà. Bon j'ai vu qui c'est malheureusement, mmh. j'ai vu un petit truc orange s'enfuir de là il y avait le corps en fait. Euh, mais quel orange Le roux, ou non, rouge ou moi Non, il y rouge ou orange là. Je... T'es sûr que t'as pas vu les cheveux de Kaku, plutôt Non non j'ai vu le, le corps. Ouais, mec j'étais tu t'es où Mais peut-être qu'il est mort depuis longtemps le mec Soit t'as soit pas vu le bouton report quand t'es passé ce qui est possible vu qu'il te dans le jeu mais je pense fortement que c'est pas vu vu que c'était vraiment à côté de toi. Mais à côté de moi mais comment ça Comment ça bah tu bah m'as vu Alors, vu comme... Alors quoi comment tu m'as oh, vu Et comment moi je ne t'ai pas vu aussi. en fait C'était <rire> en une frame, j'ai vu une frame, un truc orange descendre. Non mais ça mec tu t'es tout seul là, c'est pas possible C'est juste que tu vois beaucoup plus loin que moi en fait c'est tout Non mais mec c'est tout bizarre. Mais putain, mais c'est lui l'imposteur! <rire> c'est fou! J'avais beaucoup à <rire> dire! Franchement, j'ai eu que, de de que de des de stats, de j'aurais été trop fier. En tout cas, moi ça m'a bien fait marrer. Je commence à voir Norah, elle part à droite, je pars à gauche, je fais. Mmh. Je vais voir si elle a pas laissé un cadavre, elle revient vers moi, elle me tue, je fais. Ah! <rire> <rire> <rire> euh, je... Putain, la saloperie! <rire> bah alors <rire> Alors Attends, c'est lequel C'est lequel le Qu'est-ce qui se passe On s'est rejoint, on, voit, on y va ensemble et on voit un corps jaune tomber. Bah oui, c'est Il y j'ai Jarine juste à côté qui sort de la salle. Ah, non, c'est pas moi, c'est absolument pas moi à ce stade Il vient de partir à côté gauche Non, non, non, non, non, non, non. Ah si, si, si ah, Clairement. Non. Mais gros, j'étais en train de faire les comms. J'essayais de comprendre comment faire les coms. T'es arrivé de la salle, t'es sorti de la salle. J'étais vu le cadavre tomber. et Toi, directement partir vers la gauche et les deux autres arrivés. Sinon, euh, le burger, vous savez comment le faire Pour bon, bon, bon. le coup, c'est vraiment pas moi. Notre joke, j's... il y a eu un putain de bad timing. Oui, mais ça peut être. T'as as paniqué, t'as monté, t'as vu merde. C'est aussi sûr et non, t'es sorti. Moi, moi, je sais pas, j'ai vu le cadavre tomber. J'ai vu un mec partir à gauche, mais je sais pas qui c'est qui est parti à gauche en fait. moi je vous le Pourquoi ça a voté moi Bon, bah voilà. Je pense qu'ils ont perdu et few moments later. Ouh, intéressant. Ah d'accord, il reste plus qu'un coup. Ah bah bon bah Stade, je pense c'est fini pour toi hein. euh, Bah je suis resté avec Mizu et Kaku pendant euh, pendant, oh, 30 ans, pour 30 ans facile. Bah j'ai eu le temps de vieillir. Attends, c'est pas HS que j'ai pas Parce que là il faisait noir. Hein. Ah c'est, ah, je sais pas. Ah oui c'est HS que t'as report c'était marron. C'est vrai. Bon bah. Oh, oh, attends, non Non non moi t'essayes pas de m'enculer, là Non, non, c'est fini. Bah, après, s'il a vraiment tué euh, HS, genre, juste euh, là, maintenant, ça peut, ça peut être ciel, aussi si, t'es valable. Après, euh, oui, ça peut être moi, mais, euh, mais, mais non, du coup, j'aurais pu, pu tuer quand t'as fait le code. Oh, putain, bah, c'est... C'est sérieux, les gars, <rire> mais non, mais non, bah, bah voilà, bah, j'ai les stats, du coup. C'est du con, euh... Stade, il m'a trahi. alors qu'il devrait Mais pas le voir. C'est moi qui m'a balancé <rire> <rire> <rire> Oui, voilà oh, ouais, wow. Oui. C est... C est... Mais c est... C est... Je te faisais confiance, Mizou Le pire pour moi, c'est vraiment genre... Euh... <rire> genre vraiment la, la grosse balance. Pendant la, la partie, je me suis dit, bah c'est bon, ils sont plus que deux imposteurs, ils vont faire des massacres. Et au final, je vois qu'ils sont trois, je fais... Ah il a balancé son autre pote imposteur, d'accord. Mais vraiment, il m'a balancé instant. Clairement, mais gros, tu ne te rends pas compte dans la, dans la position, tu m'as foutu. Attends, je m'habille. Hugo Parce que Hugo. Il oui. est... <rire> Attends, mais quoi bonjour. Mais est bonjour, bienvenue au Game Awards. Aujourd'hui, je vais vous annoncer les gagnants euh, de, de l'an la, dernier. Last of Us 2. Je m'en fous, je prends ma douche. Bien. Alors en fait il euh, y a eu le cassage de euh, des electricals et après il euh, y a Kaku et Xela qui sont passés. Il y avait Kaku qui était derrière Xela et je voyais que la lumière elle se remettait pas très vite. Donc je suis revenu voir ce qu'ils étaient en train de faire et il y a Xela qui était mort et qui était Bah oui, mais, mais moi je suis pas allé, je cherche les lumières, je suis pas allé, je connais pas la map, bonjour. <rire> <rire> bonjour <rire> Déjà on <rire> dit bonsoir. Par contre euh, petit point méta, juste euh, stade, il est en bleu et euh, on voit pas qu'il est en bleu avec son skin je trouve. Ah, vous non mais je peux te c'est à pour... T'es cacou ou cacou ou t'es cacou qui a voté pour moi? Non mais c'est cacou là. mais si égalité, toi là, toi là. Toi, pour moi. Non, Not big surprise euh, J'ai sure. vu le corps il y a genre euh, 20 ans au cam et du coup bah je viens de le report le temps que je fasse le trajet. Euh, je sais ouais. même pas où il a été retrouvé en fait. Il y en a un euh, dans Meeting Room et un à Cargo Bay. Euh, Cargo Bay Ah oui bah c'est à l'opposé d'où je suis. Hein. Ouais les deux sont à l'opposé de ce qu'il Ah oui c'est totalement à l'opposé d'où ouais, je suis. Ouais ça se gauche. Moi je suis jamais allé à Meeting Room, il y a une mission qu'il faut que je fasse là-bas en plus donc... Attends, qui c'est ce moi je connais pas les voix. C'est moi Hugo, Hugo 0 le... le mec qui a un visage. Il reste 20 <rire> secondes, euh... Le mec qui a C'est envie de... La euh, Dernière mission que je dois faire, c'est là-bas, juste d'abord. Je prépare à prier, quand même. Mm hum, c'est très suspect, tout ça. Ça veut dire qu'on a, on a dégagé un imposteur, du coup, là. Donc, euh, finalement, Kaku... Kaku, c'était bon. Alors... <rire> Du coup, j'ai trouvé le cadavre. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Avant, je fais les missions un peu euh, genre euh, biodec, etc. Il y avait HS aussi qui est du coup mort bizarrement. Qu'est-ce que tu dis euh, J'ai commencé Kitchen et après j'avais des missions ouais. un peu vers euh, communication et j'ai vu HS. Il était encore en vie. Et là, du coup, j'ai une mission, euh, j'ai Meeting room et c'était tout noir. Donc, à je commence. Room, avais une mission Ouais, j'avais une... la dernière mission qui me reste, c'est Meeting room. Mais c'est pas toi que j'ai croisé sur le petit machin qui volait Non, c'était moi. C'était moi. Bah je ouais, venais te faire j'étais aussi à non, non, En gros. gros il dit, il lui reste la mission là-bas et il y, il y allait en gros. Voilà, ouais. voilà exactement. J'étais euh, mail hall parce que j'avais une mission euh, là-bas. Et ensuite je fais partie en general room, je vais pour Brig, et là je vois quoi Stade. Stad descend en bas. Moi je vais en haut. Je vais en haut du coup, et il y a un cadavre. À quelle pièce tu dis que tu es un cadavre à, à Brig. C'est-à-dire à côté de Volt et de Caproom. Alors qu'est-ce que t'as à dire Donc du coup stade, t'étais parti oh, par oui. haut. T'étais Volt ou Caproom Ou tu as euh, juste bah, pas non. vu le cadavre c'est la choix parce que je vais voter pour toi directement si ça continue. J'étais Volt, j'étais Volt. Volt T'as le cadavre en Je J'ai pas vu le cadavre. J'étais à Volt et je partais Cockpit pour aller faire un euh, modèle qui était, était là-bas. Le cadavre il était où exactement Il était à droite de Capro. Donc euh, s'il si me dit qu'il plaît parti par Volt, c'est temps. Mais, mais du coup. Oh, euh, sachant que Norage, même le rein d'avant, elle avait fait un trajet qui était complètement opposé aux deux autres corps. Enfin, là soit je suis passé à côté, ouais. Tad, soit Hugo. Moi j'ai été meeting room, si je suis allé là-bas c'est parce que vu, je l'avais vu au cam, mais j'avais aussi une tâche à faire Croiser Norage dans les plateformes qui volent ouais. Il faudra voter là Et euh, je suis allé euh, récurer les chiottes C'est bizarre Bah, tu bah tu pas, pas, pas, beau, moi, bah, moi, pas beaucoup Il fait la, que me, je me fait, fait la même, même que, la, que le match avant, si c'est lui pareil Il fait. pas beaucoup Stade Il fait le free de la part de Hugo ou un truc comme ça Mais là tu vraiment pas beaucoup Bah j'ai vraiment rien à dire parce que genre c'est... C'est vrai quoi bah, non, c'était pas moi, mais. Bah, c'était avant qu'il fallait se défendre! Tiens! On a voté pour moi pour les mauvaises raisons, c'est horrible détester tout! Je vous dis Tu continues à dire c'est pas moi alors que c'est terminé! Et hey, salut, j'interviens dans l'autre version pour vous dire que c'était un premier Hugo amis en plein live. Et n'hésitez pas à regarder dans la description les participants de cette vidéo, car ils sont tous très sympas et aussi qui sont sur le même serveur RP où je suis. Donc n'hésitez pas à les soutenir si vous avez envie. Et oui, il y a une seconde partie, donc euh, vous en faites pas.